Bonjour à tous, bienvenue dans cette première leçon de la cryptographie pour la blockchain. Aujourd'hui, la leçon porte sur les propriétés cryptographiques. La cryptologie, étymologiquement la science du secret, regroupe la cryptographie et la cryptanalyse. La cryptographie est une discipline dédiée à la sécurité des données. La cryptanalyse regroupe les attaques contre les méthodes cryptographiques. La cryptographie est utilisée pour garantir les propriétés suivantes. La confidentialité, l'intégrité, l'authentification et la non-répudiation. La confidentialité permet de s'assurer qu'un message ne soit accessible qu'aux personnes autorisées. Nous n'avons pas besoin de confidentialité pour la blockchain. Néanmoins, une grande partie de la cryptographie est consacrée à cette propriété. Aussi, nous vous exposons rapidement le principe. Prenons un exemple simple. Alice envoie un message à Bob. Si Eve peut intercepter, intentionnellement ou non, le message et le lire, alors il n'y a pas de confidentialité. Pour garantir la confidentialité, on utilise un chiffrement. Un chiffrement transforme un message en quelque chose d'incompréhensible à toute personne n'ayant pas la clé pour le déchiffrer. Reprenons notre exemple. Alice chiffre son message avant de l'envoyer à Bob. Bob a la clé de déchiffrement. Il peut toujours lire le message. Par contre, si Eve intercepte le message, elle ne peut pas le comprendre. La confidentialité est garantie. Commençons par la propriété d'intégrité. L'intégrité permet d'assurer qu'une information ne peut pas être modifiée ou altérée. Alice envoie un message à Bob. Oscar, un personnage malveillant, souhaite nuire à Alice et Bob. S'il peut intercepter le message et le modifier, Bob ne recevra pas le bon message d'Alice. On dit que l'intégrité n'est pas respectée. Dans la suite de notre cours, nous verrons comment garantir l'intégrité. Toujours pour la blockchain, nous avons besoin d'authentification. L'authentification permet de valider l'origine d'une entité. Lorsque Bob reçoit un message, il s'interroge sur la provenance de celui-ci. Est-ce bien Alice qui m'a envoyé le message ou est-ce Mallory qui essaye de se faire passer pour Alice L'authentification permet à Bob de lui garantir l'identité de l'émetteur, et donc de s'assurer que c'est bien Alice qui envoie le message et non Mallory. La dernière propriété cryptographique dont nous avons besoin dans la blockchain est la non-répudiation. La non-répudiation permet à une personne de prendre part à un contrat avec l'impossibilité de le renier ultérieurement. Alice envoie un message à Bob. Une semaine plus tard, elle regrette et décide de renier le message. Elle affirme qu'elle n'a jamais envoyé ce message, que ce n'est pas elle. La non-répudiation consiste à empêcher ce cas de figure. Dans ce cas, Alice ne pourra pas dire qu'elle n'a pas envoyé le message. Pour la blockchain, nous avons besoin d'intégrité, d'authentification et de non-répudiation. La cryptographie est le plus souvent associée au chiffrement. Or, le chiffrement garantit la confidentialité. Nous n'avons pas besoin de confidentialité dans le cadre de la blockchain. Aussi, les outils cryptographiques qui seront présentés dans les leçons à venir sont la signature et les fonctions de hachage. Je vous invite à lire le complément de cours et vous dis à bientôt.